La braise qui m'aide à reprendre les méandres de ma vie Tu es la glace, figeant l'instant Le gel apaisant mes tourments La mousse limite en l'incendie Si j'étais terre, tu serais haut. Si j'étais eau, tu serais air Si j'étais air, tu serais le feu De ma trame, le tisserand de mon âme, l'aiguille au bout de mon fil. Tu es la soie de mon coton, le pachmina de mes moltons. Je suis le monde de ton nombril. Si j'étais terre, tu serais haut, si j'étais haut. Tu es le calme de mes tempêtes La voix qui résonne dans ma tête Le grondement de mes envies Tu es la foudre de mes colères Le jaillissement de mes rivières Le larcène de mon harmonie Qui anime ma terre, si j'étais terre, tu serais haut, si j'étais haut, tu serais air, si j'étais